Et Présente. Run. Salut à tous, c'est Julien, euh, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui on se retrouve euh, pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo un peu spéciale, un unboxing, mais euh, d'objets euh, pour, pour me faire un setup en fait pour mon PC, donc euh, je vous en dis pas plus, donc on commence, les, j'ai je, je les ouvert les, les objets, hein, mais voilà, donc euh, je, vais du, euh, reçu, euh, bon, je vais faire de ce que j'ai reçu, je vais faire du, du petit au plus haut. Donc on commence avec ça. Donc c'est un câble USB euh, mâle femelle. Donc euh, comme ça. Donc on peut brancher euh, on peut le brancher comme ça, c'est rien du tout, mais c'est pour, euh, pour vous montrer. En fait, euh, j'avais besoin d'un port USB, enfin d'un ouais, port USB assez proche de, de moi parce que mon PC est en dessous le bureau. Du coup, enfin, bref où je. Faut que je branche comme ça enfin bref et celui-là il fait un mètre et euh, la... je pense que c'est la bonne distance et euh, ça va permettre de brancher autre chose dessus voilà ce qui va venir après euh, donc j'ai testé il fonctionne après avoir à voir s'il va fonctionner avec tout ce que je vais mettre dessus donc je l'ai payé euh, 2 euros il me semble donc, un... je l'ai payé 2 euros euh, sur wish donc c'est un, un, un ou en plus il fonctionne euh, si jamais il ne fonctionne pas on sur le site enfin vrai euh, pour 2 euros vous avez un mètre de une rallonge d'un mètre pour euh, un port USB pour euh, ça 2 euros donc ensuite on vient avec ça donc fort sympathique c'est un USB hub euh, 2.0 donc euh, en gros vous branchez euh, le câble usb sur un port usb et ça vous en sort 7 donc avait format 4 et format 7 pour le même prix donc euh, on va prendre un 4 quand on peut prendre un 7 donc j'ai pris le, le 7 et, euh, ils fonctionnent tous et euh, donc je vous montre ce que ça va faire en fin de compte avec le, le câble le rallonge usb donc on branche le mâle dans la femelle donc euh, si jamais vous ne savez pas comment ça fonctionne les, les câbles ça c'est un mâle et ça c'est un femelle et le mâle rentre dans la femelle euh, c'est ce un peu logique enfin bref et donc ça nous fait quelque chose parce euh, que le fil du hub usb il fait, environ, euh, il fait entre 30 et 40 cm et donc ça nous fait environ 1m40 euh, de, de fil pour avoir des ports usb qui sont euh, juste à côté de mon écran pour pouvoir brancher mes autres outils euh, donc ça je l'ai payé euh, en tout, euh, 4 euros je crois, 4 ou 5 euros, euh, il me semble que c'est ça. Je doit dois être ça, 4 euros, sur WISH pareil, et euh, ce qu'il faut savoir c'est que ces deux là, j'ai marqué livré avant le 4 septembre, et je les ai commandés. Euh, enfin je les avais commandé le, le samedi, euh, samedi ou dimanche, vendredi, samedi ou dimanche euh, euh, euh, là le 4-5, hein, je crois que c'était le 4-5. Et ne euh, tombe pas. Et euh, j'ai reçu, euh, reçu du coup celui-là en premier. Euh, pas du tout longtemps après, puis celui-là j'ai reçu aujourd'hui, donc ça fait deux semaines, je pense. Même pas, même pas deux semaines, non, ça fait une semaine environ. Euh, moins d'une semaine à celui-là, euh, un peu plus d'une semaine pour celui-là, à arriver, et euh, franchement je suis satisfait, c'est euh, bon, pas non plus un truc qui coûte 30 euros, donc euh, je fais attention quand, quand je branche et je débranche, et euh, oui il y a un détail dont j'ai oublié de vous parler, c'est que là il y a des interrupteurs, qui fait qu'en fait du coup, là, hop, si j'éteins, il n'y a rien qui sort sur ce port USB ici, alors que là il y, a, il y a une tension, et du coup je peux brancher les trucs, là je peux brancher quand même, mais en gros si jamais, par exemple, par pour un déjeuner après, si j'ai un truc qui fait de la lumière, si j'éteins pour USB, et eh ben ça, ça s'éteint en fait. Mais du coup euh, le, le truc ne fonctionne plus sauf si c'est un tapis ou quelque chose qui. un accessoire en fait. Mais si c'est un clavier ou euh, un clavier ou une souris, elle euh, ben ne fonctionnera plus fortement parce qu'elle sera plus alimentée. En fait je trouvais, ça, je trouvais ça sympa, en plus il y avait des petites lumières qui s'allument pour dire s'il est éteint ou allumé. Et je trouvais ça sympa de, de pouvoir allumer, éteindre. Euh, les ports sb à sa convenance donc le design il est, il est très bien et euh, donc, comme je disais il vient de wish et euh, pour 4 euros donc les deux j'ai pour 6 euros et pour 6 euros ouais, on a un bon franchement et euh, j'étais dans une venture face et j'avais vu un pareil un usb hub 3.0 donc 2.0 3.0 c'est au niveau de l'habilité il me semble j'ai entendu ça et avec 4 ports USB, le fil était petit comme ça il me semble oui, une petite, même moins d'une dizaine de centimètres et il était à 16 euros donc euh, là il n'y a pas photo donc après on passe à... Ah, attention, ah, on, on passe à... ça donc c'est une souris euh, gaming l'apparence j'ai testé elle est assez fluide donc acheter comme ça dans une grande surface euh, dans ce packaging là qui est, qui est pas mal donc comme vous pouvez le lire ici elle est rétroéclairée euh, alors elle se présente comme ça voilà donc on a un, un câble euh, pour mon PC il est relativement court en fait, parce qu'il faudrait facilement en mettre 50 pour que le truc arrive à, à la bonne place en fait. Et voilà, ben il n'y a pas un bête Je ne oui. En fait à chaque fois il manque euh, il manque euh, pas forcément beaucoup, mais euh, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup forcément de port USB sur mon PC. c'est ça Qui me gêne aussi. Et euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris le euh, hub, mais j'ai aussi pris de la rallonge. Pour ce genre de qui sont pour un fil USB euh, pas assez long, pas trop long pour mon PC, mais ça convient parfaitement pour un ordinateur portable. Et euh, je l'ai déjà essayé, et elle est vraiment euh, très rapide. Ça a un coût à prendre en main parce que j'ai une, à part ça, j'ai une HP en fait, une, une et euh, c'est là en fait par enfin, la, la HP. Quand je joue à World of Tank, vraiment que je, que je galère comme ça là pour aller d'un bout à l'autre de la map quand je suis en. Quand je suis amorti en fait et euh, celle là j'ai jamais encore testé sur le jeu mais je pense que va falloir faire juste ça en fait et euh, ce qui va changer sera un coup moins à prendre donc le design il est très très bien euh, j'aime beaucoup un peu classique mais pas trop non plus assez agressif donc le bouton classique comme ça la molette on a un bouton ici et on en a deux ici et là donc euh, comme ça donc euh, comme ça quand on joue enfin, j'avais vu que c'était pour euh, la page euh, précédente et page suivante quand enfin, on était sur euh, plusieurs pages j'ai pas encore essayé j'ai enfin je, je m'y ferai hein, avec l'habitude donc voilà celle là je l'ai payée, attention aux oreilles 5 euros ouais 5 euros donc euh, j'avais déjà vu en fait, il euh, y a des concours sur Twitter euh, pour gagner des, euh, des, des packs gaming, genre des tapis, des souris, des écouteurs, euh, etc. Et j'avais vu plusieurs fois cette souris. Et j'avais vu un commentaire d'une personne disant Ah oui, c'est une souris qu'il y a chez Action, parce que je l'ai acheté chez Action. Et euh, du coup, euh, ils avaient dit 10 ou 5 euros, chez sais plus. Du coup, je me dit Ah, ça va, elle est belle et tout. Et du coup, bah, chez action, je l'ai acheté donc voilà merci enfin merci bon. euh, donc voilà euh, donc, euh, elle est rétroéclairée en multicolore en fait il n'y a pas de mode pour changer la, la couleur euh, ça change enfin, la couleur elle l'appareil là on a un petit dessin aussi là et je l'ai pris en noir parce que justement dans l'obscurité on voit je pense qu'on voit plus ça fait, ça fait mieux parce que le à travers le noir les lumières passent pas beaucoup mais passe. Elle passe par le par ce qui est à moitié transparent ici, pour celui -ci. Et euh, il y avait en disponible en blanche aussi, mais je me suis dit qu'en blanche, euh, je sais pas, ça allait pas faire pareil que qu en noir, on n'allait pas voir en, en détail les les, les, les petites formes, toutes les petites formes, etc. Et, euh, J'ai pris la noire en fait. Voilà. Donc on va passer au objets suivant Alors, celui-ci était emballé. dans ce carton là à l'origine donc euh, reçu de amazon voilà euh, dans ce paquet là dans ce carton là ensuite quand j'ai ouvert j'avais ça Et là je pense que vous si vous ne vous doutez pas vous voyez enfin, vous voyez la dimension à votre avis ça peut vous à quoi si on le voit mais voilà un clavier euh, acheté sur amazon donc euh, un ZRT, bien sûr euh, donc acheté sur amazon euh, la, la semaine dernière je l'ai reçu euh, mardi donc euh, la date euh, à la bonne date, en fin de compte. Et euh, je l'ai commandé la, la semaine d'avant, en, enfin, en moins d'une semaine en gros, euh, en moins d'une semaine je l'avais reçu. Donc lui aussi il est rétro-éclairé, euh, Les touches sont un peu plus hautes que mon autre clavier du coup ça va être un coup de main à prendre. Un peu étrange, je pense non, mais ça, ça va être un coup de main à prendre. Et, euh, et voilà, sinon euh, je l'ai essayé, il fonctionne. Euh, y a, je pense qu'il n'y a, a pas de bouton il me semble pour, euh, pour changer les, euh, les, euh, dire, les lumières, Donc, euh, en fait ça fait un, un arc-en-ciel. Euh, il voilà. y a les couleurs qui, qui sont qui sont comme ça, mais euh, je ne sais, sais plus dans quelle ordre c'est tu sais, mais euh, de toute façon je, je montrerai à la fin quand tout sera branché dans l'obscurité. Euh, donc voilà, euh, je l'ai acheté à 14,90 donc 15€ sur Amazon. Donc c'est un euh, NP <rire> NPET, ou N -N -E je sais pas comment ça se dit. et euh, 15€, donc euh, relativement peu cher. Donc voilà, après de série dans le design, on est plus dans un PC classique, dans un clavier classique mais il est euh, il est et, euh, et voilà. et euh, donc oui, je suis satisfait de, de celui-là donc à part que ici il y a des petites rayures là, c'est juste des voyants mais ça, peut, ça se voit quand même, mais je pense qu'il y a un petit film plastique J'ai pu pouvoir un film plastique à enlever donc, ça c'est pas mal et euh, oui, il me semble qu'il y a des films plastiques et sinon euh, voilà, je l'essaierai quand, quand je le brancherai, pas quand j'aurai fait tout le monde je montrerai de toute façon. Euh, on va passer à l'autre objet. De classe. Alors, le dernier objet. Je l'ai reçu dans un carton. Comme ça. Je suis dans un.. Euh... Dans un carton comme ça. Donc, quand je l'ai reçu, puisque sur Amazon j'avais coché, je ne sais pas pourquoi, même pas pourquoi il cocher ça, envoyer en, en un minimum de, de colis, pardon. Et donc, euh, ça aurait euh, en fait. En fait, dans un 20 ans, dimension je me suis dit, ah, ils ont mis le bip avec le clavier. Et je me suis dit, bah, c'est bon, ça, ça correspond aux dimensions, quoi, l'épaisseur à peu près, etc. Quelle n'a pas fut été ma surprise quand, euh, quand j'ai vu qu'il y avait que euh, le qui vient après dedans et quand je vais vous montrer la, la, la, la façon c'est un peu euh, voilà quoi on, est, on a facilement un volume comme ça pour le colis euh, vient il, il fait ça quoi <rire> Pas plus. après il y avait des enfin, c'est pour, c pour la, la protection donc c'est le, enfin, le colis est pas mal quoi. Euh, donc l'autre est derrière attention Il s'agit d'un tapis de souris. Et donc... Donc voilà, donc euh, dimension assez grande. Je pensais pas qu'il ça, ça, serait aussi, aussi grand. Il serait aussi grand. Et donc lui aussi euh, branché par USB. Donc vous voyez la nécessité maintenant d'avoir acheté un... Un USB, enfin, on a acheté ceci quoi. Ça fait déjà la moitié des ports qui sont occupés. Et donc, euh, donc, le design n'est pas mal et il est euh, rétro éclairé. Donc là, il y a un, un bouton tactile, un bouton tactile ou ouais, un bouton où on n'a pas besoin d'appuyer beaucoup. Si même, il est, il est tactile. Et donc, il est éclairé là tout le tour et dans le petit logo ici. Donc, il euh, y a plusieurs modes, donc euh, dès que vous l'allumez il y est vert il me semble, après vous avez plusieurs couleurs, vous appuyez, du, euh, du rouge, du bleu, du bleu turquoise ou ciel je crois, du vert, du jaune, il euh, y a du rose ou du violet, du magenta, et il y a plusieurs modes après il y a des couleurs qui, qui défilent, et, euh, et euh, bah, ça fait sympa en fait, ça met une bonne ambiance, et de toute façon quand je suis en noir maintenant, avec tout ce qui brille là, hop il faut le euh, donc celui-là je l'ai payé. Bah, ce petit défaut là, là, que je viens de remarquer déjà, c'est que là le fil derrière, il y a la connexion qui, euh, qui bouge. je euh, sais pas si c'est normal, mais bon. Donc, il, euh, il fonctionne. Bon, tout à l'heure j'ai essayé, il a, il a fonctionné il y a, a un quart d'heure. Et ici les deux petites vis qui sont un peu dé, euh, dévissées, mais euh, bon ça va se faire mais il me semble que j'ai eu ouais, ça, ça bouge un petit peu mais c'est pas grave juste, euh... enfin, je sais pas si c'est sais pas si fait exprès pour pas que soit trop serré ou ça manque un peu de... de serrage je sais pas si ouais, si jamais besoin est, je resserrerai avec mon maitre tournevis mes la forme euh, donc celui-là je l'ai payé attention c'est celui qui c'est ce qui va coûter le plus cher dans le setup euh, 20... 23 euros je crois au total et à la base il était à, à je, je sais plus 40, je crois, 35 40. Et euh, donc j'ai vu un, un tweet d'Amazon sur Twitter. Et donc je suis allé, j'ai cliqué sur le lien parce que en fait c'est ça fait déjà un, un petit bout de temps que je cherchais des. à faire un setup en fait pour pas, pas trop trop cher. Et, euh, et voilà, pour moins de 50 euros je me suis fait un bon petit setup pour le pour le pan en fait euh, j'ai n'ai pas d'écran ça je m'en fiche mais c'est plus pour, euh, pour clavier euh, la souris et la souris donc euh, oui euh, j'ai exactement le, le, le, le prix de toute façon je mettrai le, le, le lien des, des articles dans, dans la description et euh, de toute façon a, la, la réduction elle est plus dispo ça a duré euh, quelques heures et euh, donc, euh, donc voilà je suis satisfait de la, de la qualité de tout ça donc euh, là je vais le monter, je vais devoir aller euh, à, derrière ma tour là où il y a des, des araignées je et euh, j'ai branché tout ça et après je vais, prendre une, je vais mettre dans le main une vidéo ça va être euh, fort sympa et, euh, et euh, on se retrouve, euh, je, mets, je mettrai la vidéo en, en fin de vidéo donc euh, Merci d'avoir regardé cette vidéo, euh, si vous avez aimé, mettez un like, si vous n'avez pas aimé, mettez un dislike, euh, mettez-moi un commentaire aussi, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait pour, euh, pour savoir ce que, que vous pensez, enfin, vous donner des, des avis, des conseils euh, et des critiques toujours constructives. Et, euh, et euh, voilà, abonnez-vous si vous voulez, partagez un max. Et, euh, et voilà, salut